Bonjour. Bonjour Léa. Tu vas bien Ça va et toi Ouais super. Ouais. Bah, écoute, merci euh, merci Jordan d'être euh, d'être avec nous aujourd'hui. Si ouais, on bah se retrouve, c'est pour euh, faire un petit live euh, dans le cadre de la campagne Job d'été sur euh, bah, du coup comment euh, euh, travailler dans le secteur de l'animation, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Euh, et ben du coup pour commencer juste un petit rappel sur ce que c'est la, la campagne Job d'été organisée par euh, par le CRIJ et ses partenaires en fait euh, c'est vraiment, euh, on essaye d'aider les jeunes euh, dans le cadre de leur recherche de, de Job d'été en leur proposant donc que ce soit des infos sur Instagram, des lives comme on est en train de le faire ou euh, des accompagnements aussi euh, individuels euh, ou collectifs sur, euh, sur plein de thématiques différentes donc euh, l'idée c'est que les jeunes puissent rencontrer des professionnels et être aidés dans leur euh, dans leur recherche, dans leur rédaction de leur CV, de leur lettre de motivation, etc. Donc il y a toutes les infos qui sont euh, sur la page Instagram euh, Info Jeune Lyon ou sur euh, sur le site Info Jeune Lyon également. Donc vous avez tout ça sur euh, sur les pages Instagram. Vous allez regarder toutes ces infos là. Il y a plein de choses de prévues, Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Et, euh, et ben, si on se retrouve avec toi aujourd'hui, c'est pour parler plus spécifiquement du secteur de l'animation. Euh, bah écoute, peut-être que je te laisse juste te présenter rapidement et présenter VitaColo donc, que tu représentes aujourd'hui. Eh moi, je m'appelle Jordan, du coup, je suis euh, administrateur de l'association VitaColo, ça veut dire que je suis dirigeant euh, de l'association. J'ai été élu par l'Assemblée Générale, euh, je suis administrateur depuis euh, 2013 de cette association, donc ça fait un petit moment déjà que, que je la suis. Euh, on est plusieurs dans le conseil d'administration, on est 13 bénévoles à s'engager toute l'année pour diriger cet asso. Et, euh, et Vitacolo c'est une association d'éducation populaire, c'est-à-dire qui euh, s'implique dans, le, dans le, le parcours de la jeunesse de notre pays euh, par plusieurs moyens. Le premier c'est l'organisation de colonies de vacances euh, pour les enfants. On organise des colonies de vacances pour les enfants de 4 à 17 ans, euh, non seulement sur l'été mais aussi sur les vacances de printemps, les vacances de février les vacances d'avril. Euh, et Chaque séjour chez nous est axé autour d'un projet thématique. Donc, il y a des séjours musicaux, il y a des séjours théâtre, des séjours cuisine, des séjours euh, euh, autour du manga, autour de, du cinéma, etc. J'en passe, j'en passe. Euh, il y en a beaucoup. Il y a comme ça une cinquantaine de projets qui voient le jour euh, chaque été et, euh, et sur, chaque, euh, sur chaque vacances. Euh, on organise aussi des formations BAFA. Ça fait quelques années qu'on a une habilitation régionale à former au BAFA. Donc, du coup, on propose euh, des formations qui se déroulent obligatoirement du coup en région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, elle mm -hmm. se passe sur les vacances de Toussaint, de février et d'avril au lycée agricole de Dardilly, euh, lycée horticole, pardon, de Dardilly, du coup, dans la banlieue de Lyon. Mm -hmm. Et euh, on organise un convoyage au départ de la gare de Lyon-Pardieu, ce qui fait que les jeunes peuvent venir de la France entière et, euh, du coup, a fortiori de la région entière euh, au Vannes-Rhône-Alpes pour nous rejoindre sur nos formations BAFA. Et euh, depuis l'année dernière, on organise des sessions de formation en juin qu'on implante plutôt en milieu rural. Donc l'année dernière, on était au Sapé-en-Chartreuse au-dessus de Grenoble. Et cette année, on sera à Saint-Andéol, euh, un petit peu au-dessus de Valence, il me semble, si je me trompe pas dans la géographie. Et du coup, il y a des formations, autant des stages bases que des stages d'approfondissement, euh, du coup, sur le parcours BAFA, mais on en reparlera du coup euh, tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a pas mal de, de questions euh, des jeunes à ce sujet sur, sur le BAFA, donc euh, ouais, on, va, on va parler un peu de tout ça. Bon, bah déjà, peut-être, euh, première question pour euh, un peu éclaircir le sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les types de postes qui peuvent être proposés dans ce secteur-là euh, et euh, quelles peuvent être les missions qui sont confiées finalement aux, aux jeunes qui sont recrutés Alors, il y a deux types d'équipes dans les sur les colonies de vacances. Il y a les équipes pédagogiques et les équipes techniques. Au sein des équipes pédagogiques, il y a évidemment les animateurs qui sont, on va dire, le... Le, le, le gros de l'équipe, euh, selon le, le, le nombre d'enfants euh, par séjour, il va y avoir plus ou moins d'animateurs. Il, il faut savoir que la loi elle impose un taux d'encadrement de un animateur pour 12 enfants euh, de plus de 8 ans. Euh, à Vitacolone, on a fait le choix d'avoir un animateur pour 7 euh, sur cette tranche d'âge-là, euh, ce qui permet d'avoir un suivi et puis une relation privilégiée avec, euh, avec les enfants puisqu'on les connaît mieux dans la mesure où on en a moins euh, à charge chacun. Euh, donc voilà les animateurs qui eux sont encadrés par un directeur qui peut être épaulé aussi lui par des directeurs adjoints euh, à Vitacolo c'est le cas et sur d'autres structures il peut y avoir également dans ces équipes là euh, un économe qui va s'occuper plus particulièrement du budget et de toute la partie euh, logistique et matérielle du séjour. Il peut y avoir une lingère qui va, ou un, un lingé, du coup je ne sais pas si ça se masculinise comme, comme poste, mmh. mais qui vont s'occuper du linge des enfants quand c'est des séjours longs ou que c'est des séjours itinérants par exemple. Euh, donc voilà, il y a plein de postes qui viennent s'intégrer dans l'équipe pédagogique. Et en parallèle de ça, il y a l'équipe technique qui intervient aussi sur les sur les sur l'écolo. Euh, et l'équipe technique, elle va rassembler les personnels techniques qui eux vont s'occuper de l'entretien des, des locaux euh, ils vont faire le ménage des, euh, des sanitaires et des douches par exemple c'est obligatoire de le faire une fois par jour ils vont s'occuper des couloirs ils vont s'occuper de la plonge euh, donc la vaisselle pour ceux qui n'ont pas le, le jargon il euh, y a les personnels de service qui peuvent s'occuper aussi du service des repas et puis il y a l'équipe de cuisine là avec le cuisinier et, euh, et son commis ses commis euh, plus il y a d'enfants aussi sur le centre plus ils vont être nombreux euh, en cuisine ouais. et ça c'est tous des postes qui sont accessibles euh, quel que soit son âge quel que soit sa, avec diverses qualifications euh, euh, en ouais. fonction des, des postes recherchés mais euh, en tout cas il y a, de, il y a du travail dans, dans ces deux types d'équipes que ce soit les équipes pédagogiques ou les équipes techniques euh, dans le cadre des colonies de vacances et dans le secteur de l'animation ok et, euh, et finalement quand on est dans l'équipe comme tu dis l'équipe pédagogique donc un peu dans l'animation avec les enfants etc ça ressemble à quoi entre guillemets une journée type euh, qu'est ce que qu'est ce qu'elles peuvent être les choses à faire dans la journée euh, quand quand on est en charge peut-être des enfants ou ce genre de choses alors il faut être, il faut être courageux parce que les journées sont longues euh, quand, on okay. en, en euh, quand on est en colonie de vacances quand on est en accueil de loisirs c'est à dire c'est des c'est des accueils où les enfants ils rentrent chez eux chaque soir euh, ce qu'on ouais. appelait à une certaine époque le centre aéré, euh, qui ouais. peut aussi s'appeler le centre de loisirs, le Enfin, il y a plein de, de, de, de dénominations en fonction des, des, des mairies ou des, des régions et des organisateurs. Euh, la, la journée est plus courte parce qu'on rentre chez soi le soir. En colo, il faut savoir que du coup, bah, on part pour le premier jour avec les enfants et on rentrera chez nous à la fin de la colo en même temps que les enfants. Et du coup, on se doit d'être présent avec eux, et ben bah, toute, toute la journée où eux sont éveillés puisque du coup ils sont sous notre responsabilité donc on a le, le devoir finalement de passer la journée avec eux et, euh, et on a même le devoir de les animer de les occuper et de prévoir les activités pour qu eux puissent passer des bonnes vacances donc la journée elle commence euh, aux alentours de 7h30, 8h du matin quand les, quand les enfants se lèvent, il faut savoir que plus ils sont petits, plus ils se lèvent tôt. Ouais. Euh, donc, Dommage. Euh, oui, c'est ça. Les, les enfants entre, entre 4 et, et 7 ans, on va dire qu'ils se lèvent aux alentours de 7 ou 8 heures du matin. Euh, mm -hmm. les, les plus grands, les ados, eux, ils vont traîner un petit peu plus et ça pourrait être plus entre 8 heures et 9 heures et demie. Euh, donc voilà, ils se lèvent le matin, on les accompagne euh, dans le, le début de la journée avec le petit déjeuner, on peut mettre des activités d'éveil euh, en place aussi euh, dès le matin. Et puis après, il y a le, le cœur de la matinée où on prévoit une grosse activité. En général, à colo ça okay. s'ancre autour de l'activité thématique, autour du projet de la colo. Donc si on est sur une colo cinéma, on va travailler autour de notre projet cinéma. Si on okay. est sur une colo restaurant, on va faire de la cuisine, etc. Euh, ensuite, il y a le repas du midi qu'on partage avec les enfants. C'est un moment hyper agréable et ça fait partie... Euh, des, des temps informels qui nous aident à, à mieux connaître les enfants et à créer une relation et à tisser un lien avec eux. Euh, après le repas du midi, il y a un temps calme. Alors, ça ne veut pas dire que on fait la sieste. Les, les petits font la sieste euh, ouais. et les animateurs ne doivent pas dormir pendant que les enfants dorment. Euh, les plus grands, ils ont un temps calme aussi euh, où ils dorment pas forcément, mais où l'animateur, il est là pour proposer des activités calmes euh, okay. on va faire avec eux euh, de, des activités manuelles qui sont plutôt tranquilles un petit peu de peinture, on peut faire euh, des bracelets, du macramé, des choses comme ça euh, des colliers de perles, euh, c'est okay. classique on va dire de, de l'animation et puis après on a le cœur de l'après-midi, euh, on va dire entre 14 et 17h où là on en profite pour faire des grands jeux en plein air, des grandes balades, des sorties euh, des, des animations où on part vivre une histoire euh, de pirate où il faut aller délivrer le capitaine qui a été euh, pris en otage euh, sur un autre bateau, etc. Et on, et on part vivre des aventures avec eux. Et c'est ça qui est hyper chouette dans l'animation, c'est que ils, on, on, on retourne en enfance aussi avec eux. On, on redevient des enfants et on prend plaisir à s'amuser dans, dans des univers euh, euh, imaginaires euh, ouais. pour, pour que eux puissent rêver et passer des bonnes vacances. Et donc, ça, ça nous amène jusqu'à 16h30, 17h, où là, il est temps de goûter, puisque du coup, les enfants, ils ont quatre pas dans la journée. Et quand on est animateur, on en profite aussi. On a le goûter à 16h30. Euh, et moi, ça se voit, j'aime bien goûter. C'est important. <rire> C'est ça, exactement. Et, euh, et après le goûter, il y a un temps qu'on appelle le temps des douches, qui est un temps euh, propre à la vie quotidienne, où les enfants, ils prennent le temps, du coup, bah, de prendre leur douche, de ranger leur chambre de passer des coups de fil à la famille, ils, se, ils discutent entre eux, c'est vraiment un temps un petit peu informel euh, jusqu'au repas où chacun prend le temps qu'il a besoin pour lui, euh, parce qu'il y a besoin aussi euh, pendant les, les, les temps de vie en collectivité comme ça d'avoir des temps pour soi, où on se retrouve soi-même un petit peu avec ses émotions et, et ce qu'on est en train de vivre euh, pendant la colo. Puis on repartage un repas, le repas du soir, et, euh, et enfin on finit la journée avec une dernière activité qu'on appelle la veillée, euh, la veillée, pareil, c'est une animation qui va durer entre 30, et une, entre, entre 30 minutes et une heure euh, qu'on propose en soirée, qui est d'une moins forte intensité que celle de l'après-midi, mais qui ouais. peut quand même nous amener euh, à vivre des aventures hyper chouettes. Donc, il y a des veillées débat, il y a des veillées jeux musicaux où on fait des blind tests, des quiz, des, des choses comme ça. Euh, pour ceux qui connaissent l'émission de télé, vendredi, tout est permis, c'est très souvent qu'on on reprend ces petits jeux, etc., et qu'on les fait avec les jeunes, c'est hyper amusant. Euh, et puis, évidemment, on essaye toujours de mettre une histoire autour de tout ça pour euh, vivre une aventure et faire en sorte que ce soit chouette. Et puis, une fois que la veillée est terminée, bah, c'est l'heure d'aller euh, se coucher, en tout cas pour les enfants. Euh, ouais. Pour les plus petits, la veillée, elle va se terminer aux alentours de 21h30-22h. Et pour les plus grands, ça ouais. se terminera plutôt autour de 23h-23h30. Euh, et du coup, là, s'engage le temps du coucher où du coup, tout le monde se met en pyjama, on se brosse les dents, on fait le dernier pipi. Euh, et en général ils ont jamais envie vraiment d'aller se coucher parce qu'on n'a pas envie que la journée s'arrête mais, mais pour pouvoir vivre la journée du lendemain c'est important que celle-ci se termine et du coup qu'on aille se coucher et une fois que les enfants sont couchés du coup il y a la réunion du soir d'équipe où le directeur euh, rassemble son équipe euh, pédagogique uniquement les équipes techniques elles, elles travaillent de leur côté mais euh, le directeur rassemble son équipe pédagogique pour faire un bilan de la journée qui s'est écoulée voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire différemment, qu'est-ce qui va être amélioré pour les jours suivants. Ah. Euh, et du coup, ils font le programme de la journée du lendemain, qui va s'occuper de quoi, etc. Puis, il y a un petit temps de préparation sur la journée du lendemain. Et en général, aux mm -hmm. alentours entre minuit et une heure du matin, on essaye d'aller se coucher pour être frais le lendemain matin à, à 7h30, 8h quand les premiers ouais. se lèvent. Quoi. Donc, les, les nuits sont courtes et les journées sont longues et denses, mais il faut savoir que les, les directeurs d'équipe, ils s'arrangent pour aménager des pauses un petit peu à tout le monde, euh, par période de six jours, chaque animateur a une journée de congé, du coup, où il a l'opportunité de faire vraiment ce qu'il veut, et en général ce qu'il veut c'est dormir. <rire> ouais. euh, donc, euh, donc voilà, on essaye d'aménager le temps des uns et des autres, pour que chacun puisse aussi prendre soin de soi, et ne pas, euh, ne pas se tuer à la tâche, parce que c'est quelque chose qui est quand même très fatigant, ça demande beaucoup d'énergie d'être avec les enfants, on est un peu en, en représentation permanente puisque c'est nous qui c'est nous les animateurs qui insufflons l'énergie et la dynamique ouais. dans le séjour. Donc si nous on est tour à plat plat, tour à mollo parce qu'on est un peu tristoun ou, euh, ou qu'on n'a pas trop d'énergie aujourd'hui, bah, forcément ça se ressent sur le groupe. Euh, alors que si nous on est ouais. très dynamique, hyper motivé et qu'on a envie de vivre les aventures qu'on leur propose, et bah, forcément les jeunes ils ont envie de partir avec nous euh, dans ces histoires-là et c'est hyper chouette de, de le vivre avec eux. quoi. C'est vraiment, ça me rappelle plein de souvenirs de quand j'étais en colo, c'est génial. Euh, il ne faut, faut pas que ça reste des souvenirs, il faut revenir, il faut revenir ouais. et faire des colos avec nous. C'est top. Bon bah du coup, grosse journée quand même, euh, ouais. comme tu comme tu le disais, ça fait des ça fait des journées bien remplies, donc euh, bon, assez fatigant, mais euh, plein de bonnes expériences qui finalement Exactement. redonnent un peu d'énergie euh, euh, pendant la journée quand. Euh, quand euh, ça peut être un peu fatigant des fois. Mais alors, euh, finalement, est-ce que il euh, n'y a pas un peu des prérequis pour travailler dans l'animation Est-ce qu'il euh, faut être, je sais pas, moi, en bonne condition physique ou finalement c'est accessible à, à tout le monde Est-ce qu'il y a des qualités vraiment euh, nécessaires euh, Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que alors, tu peux nous dire là Pour pour la première partie de ta question, moi je dirais que c'est accessible à tous. Il n'y a pas du tout de de prérequis, euh, en tout cas de au niveau de la condition physique. Euh, à Vita okay. on accueille régulièrement des animateurs en situation de handicap. Ça nous paraît important oui. aussi que, que ces, ces jeunes, ces jeunes adultes là aussi, aient l'opportunité de travailler dans ce domaine-là, dans la mesure où on travaille autour de l'inclusion avec les enfants. C'est-à-dire que sur nos colos, il y a aussi bien, euh, il y a une grande majorité de jeunes qui sont, on va dire, valides, et il y a des oui. jeunes en situation de handicap qui viennent euh, à l'intérieur du groupe. Sur chaque colo, on va dire qu'il y en a un, entre deux ou trois et ça leur mmh. permet de vivre avec un, un groupe d'enfants euh, valides et de vivre la même expérience qu'eux et d'avoir une okay. expérience commune et c'est ça qui est hyper chouette et on essaye d'appliquer ça aussi à nos équipes d'animation il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas accueillir des, des animateurs en situation de handicap et donc du okay. coup on va aménager euh, les choses qu'on leur demande de faire avec les enfants en fonction de leur capacité ouais. c'est sûr qu'un animateur okay. en fauteuil roulant eh ben, il va avoir du mal à faire une chasse à l'homme avec les enfants mais en revanche il peut avoir un rôle différent dans le, dans, dans le jeu, etc. Il ne pourra pas être dans l'eau à la piscine avec eux s'il ne sait pas nager ou des, des choses comme ça. Mais ouais. on trouvera il y a toujours, toujours possibilité un d'adapter. Euh, Exactement, ouais. tout à fait. On a eu euh, des animateurs du coup, en fauteuil, on a eu un animateur l'été dernier qui avait des problèmes de motricité au niveau des jambes et au niveau des mains. Euh, on a eu des animateurs qui étaient atteints de surdité, euh, qui étaient malvoyants. Et il euh, y a toujours des possibilités et les jeunes sont toujours très bienveillants euh, face à l'adulte qu'ils ont en phase 2 dans la mesure où ils voient oui. qu'il y a une déficience quelque part ils vont pas le chercher particulièrement là-dessus euh, parce oui. que l'atmosphère qu'on crée sur la colo c'est vraiment une atmosphère d'inclusion et de bienveillance et le fait qu'il y ait des gens en situation de, de handicap bah, finalement c'est quelque chose qui devient normal et, euh, et oui. en fait chacun s'adapte on va pas demander à quelqu'un quelque chose qui n'est pas dans sa capacité que ce soit un jeune ou un animateur et ça c'est hyper chouette à voir et à vivre ça me met la chair de poule rien que de le dire de, de voir en fait la réaction des jeunes euh, la bienveillance qu'ils peuvent avoir spontanément vis-à-vis -vis okay. des autres qui sont différents d'eux et qui n'ont pas forcément les mêmes capacités ou compétences. Donc ça, c'est la première mmh. chose. Et après, pour les, les savoir-faire, le, j'ai envie de te dire que le, le meilleur le meilleur bagage pour pouvoir partir en colonie de vacances, c'est de passer son BAFA. On en parlera tout à l'heure du contenu, de la okay. formation, etc. et de tout ce que ça peut apporter. Mais euh, pour tous ceux qui n'ont pas le BAFA, euh, qui hésitent à le passer et qui veulent qui se disent « bah je tenterai bien une première expérience dans l'animation et si jamais ça me plaît, je passe mon BAFA parce que ça a un coût financier quand même ou que ça prend un petit peu de ouais. temps et que du coup, il y a un enjeu quand même sur cette formation. Euh, » C'est possible de le faire. Il faut savoir que la loi, elle nous impose d'avoir 75% de personnes, euh, 50% pardon, euh, de, de personnes qui sont diplômées ou encore de diplôme euh, ou en ouais. cursus BAFA. Euh, donc, ça laisse moins de place pour les gens qui n'ont pas de diplôme. À Vitacolone, mmh. on va plus loin, c'est pour ça que j'ai fait un petit lapsus, c'est qu'au-delà de ces 50%, nous, on impose qu'il y ait 75% de l'équipe qui soit soit diplômée, soit en cursus de formation BAFA. Donc, ce qui fait qu'il ne okay. nous reste que 25% pour accueillir des gens non diplômés. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a peu de place pour les gens qui ne sont pas diplômés dans les équipes d'animation. On va dire que ce qui est important, euh, il faut être motivé, il faut être okay. courageux, il faut avoir envie en fait de vivre ce rythme-là avec les enfants. Il ne faut pas avoir peur de la vie en collectivité. Parce que ça, c'est très important. Okay. On voit souvent des animateurs arriver. Ils sont passionnés par les enfants et ils sont passionnés par l'animation. En revanche, oui. euh, ils ont beaucoup de mal à vivre en groupe. Euh, il faut savoir qu'on vit oui. dans des établissements. À vita Cologne, nos séjours, ils prennent pour la majeure partie place dans des lycées agricoles. Donc, on est à l'internat euh, okay. du, du lycée. Il euh, y a beaucoup d'autres structures qui ont des centres en dur à eux, etc., qui sont des centres de vacances. On organise, nous, des colonies euh, itinérantes, sous-tentes aussi. Mais quoi qu'il en soit, et quelle que soit la structure, on vit tous ensemble. C'est-à-dire qu'on mange tous ensemble, on dort tous ensemble. Très souvent, on partage ouais. sa chambre. Euh, animateur, directeur, enfant, quel que soit notre statut, ouais. ben bah, on est plusieurs dans la chambre. Euh, qui dit plusieurs dans la chambre, ça veut dire que il bah, y en a qui ronflent, il y en a qui parlent pendant la nuit, il y en a qui se réveillent et qui vont aux toilettes. Donc, on est perturbé, on n'a pas cette habitude-là. Au maximum, on dort à deux dans la chambre, à la maison, oui. en général. Euh, là, on peut être jusqu'à trois ou quatre. Ouais. Euh, on partage le repas et on partage tous les temps on a très peu de temps, de, de temps pour soi, où on arrive à se retrouver soi-même et à avoir un petit peu de, de temps perso euh, et il y a des animateurs qui ont du mal à, à vivre avec ça je pense qu'il faut vraiment avoir envie de vivre en groupe pour venir en mmh. colo, euh, sinon ça va être difficile et après euh, il faut aimer s'amuser parce que on s'amuse beaucoup quand on est animateur euh, oui. et d'ailleurs pour tous ceux qui tenteront l'expérience, vous verrez que la première question qu'on nous pose quand on rentre chez nous, c'est « tu t'es bien amusé ?» Alors ah oui. oui, je te remercie, je me suis bien amusé, mais je travaillais quand même, hein, c'est ouais. bon, lourd, mais mais mais oui, c'est beaucoup de fun. On s'amuse beaucoup parce que tous les jeux, toutes les animations, toutes les aventures qu'on fait vivre aux enfants, eh ben, on leur fait vivre, mais on les vit avec eux, on vit avec eux ouais. tout ça. Et donc oui, on fait des sorties piscines, et oui, on fait des des des des, des jeux de poursuite où on se court après, on fait des batailles d'eau, euh, on vit des grandes histoires comme je disais tout à l'heure de pirates, de princesses, de chevaliers, euh, des, des des choses euh, même parfois absurdes où on, où on est des légumes euh, qui euh, qui menons la la la, la guerre au au jardinier, et c'est plein d'histoires folles comme ça qu'il faut euh, il faut avoir envie de vivre et dans lesquels il faut avoir envie de se projeter. Je pense que c'est ça le plus important, c'est d'avoir okay. ce brin de folie, euh, ce petit brin d'enfance qui nous reste encore et cette envie de rêver avec les enfants. Ok, bon, et eh ben en plus ça a l'air dit comme ça, c'est vrai qu'on a envie de, on a envie d'y aller là. <rire> euh, ben moi, mais cru quand de même là, ouais, de, de, la aller, de la motivation, tu disais, et puis être conscient, euh, ouais, de la vie quand même en, en collectivité, ça, c'est vrai que du coup faut bien y penser euh, avant de se lancer plutôt que de partir dans un truc qui ne va peut-être pas nous correspondre et passer un mauvais moment, c'est quand même dommage pour soi et pour le reste de l'équipe et des enfants aussi. Donc, ça, il faut, faut bien l'avoir en tête. Et euh, est-ce que euh, c'est des, des postes qui sont accessibles quand on est mineur euh, ou pas du tout Comment ça se passe Alors, on peut rentrer dans l'animation euh, même en étant mineur. On peut travailler à partir de 17 ans en tant qu'animateur. Euh, okay. Le fait d'entrer en, en cursus BAFA, euh, nous donne une, une émancipation, euh, un petit peu le temps de notre contrat. Euh, donc on est okay. considéré comme majeur euh, de par nos responsabilités d'encadrement à partir du moment où on est en cursus BAFA. Si on okay. est non diplômé euh, sur un séjour, il n'y a pas de souci, on peut aussi être embauché à partir de 17 ans. Euh, okay. Plus jeune, c'est compliqué euh, dans la mesure où euh, on est en, on, nous, à Vitacolo, on estime qu'on est encore un enfant jusqu'à 16 ans. Et que du coup, on n'a pas encore le, le recul pour pouvoir euh, euh, s'émanciper justement et, euh, et prendre la responsabilité pour s'occuper d'autres enfants. Évidemment, quand on est mineur, on n'ira on pas… On, on, C'est très, très rare d'être recruté pour encadrer un groupe d'ados euh, où les enfants ouais. vont avoir quasi le même âge que nous. Euh, ouais. Il faut être… Euh, il faut être perspicace, et quand on postule et qu'on a 17 ans, plutôt postuler sur des séjours pour les maternelles, donc les 4-6 ans, okay. ou alors les enfants de 6 à 14 ans maximum. Euh, et, et même, vous allez voir qu'un enfant de 14 ans, quand on a 17 ans, c'est difficile d'avoir une autorité naturelle ouais. sur lui, parce que finalement, on est de la même génération, et même si euh, ils sont un peu plus vieux qu'eux, euh, ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils écoutent la même musique, parfois ils ont pu se croiser au collège ou au lycée, parce ouais. que le, ils, ils sont proches en termes d'année. Euh, donc voilà, mieux vaut partir sur l'encadrement des petits. Et puis c'est un bon c'est un bon départ, euh, les, les petits, pour, pour commencer. Ok, donc c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait une différence d'âge suffisamment importante pour... Euh, Exactement. Bah, sinon, c'est dommage d'être plus jeune que ceux qu'on doit gérer quand même. <rire> c'est un petit, petit peu délicat. <rire> ok. Et, euh, et bah, finalement, euh, on, on parlait du, du BAFA. On peut peut-être parler un peu de ça. Euh, bah, finalement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est comment on fait pour enfin euh, comment ça se passe donc la formation bafa et, euh, et voilà toi qui en a qui, a qui a participé à tout ça tu vas pouvoir nous éclairer là dessus alors, la, la, la formation BAFA, c'est une formation qui est proposée par des organismes privés, on va dire, que ce soit des associations comme nous, Vitacolo, ou alors des centres de formation. Il y a plein d'organismes euh, qui, euh, qui proposent de former au BAFA. Euh, vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Si vous tapez BAFA, vous avez toute la liste des, des, des organismes. Mais euh, il y a les CMA, il y a les Franca, euh, il y a Léo Lagrange, l'UFCV, l'UCPA, nous, évidemment, euh, l'IFAC, euh, voilà, pour ne citer que. mais voilà, il y en a beaucoup, beaucoup des organismes qui forment au BAFA. Euh, Vitacolo, on est ravi nous, de pouvoir mettre en œuvre notre, la pédagogie qu'on a créée pour nos colos dans le cadre de formation BAFA. Euh, il faut savoir que où que vous passiez votre BAFA, euh, quoi qu'il en soit, le, le brevet qui va vous être délivré, il est valable pour l'intégralité des structures. Donc ce n'est pas parce que vous faites votre BAFA à, à Vitacolo et que nous, notre spécialité, c'est les colos que vous allez pas pouvoir aller travailler dans le périscolaire derrière ou dans un accueil de loisirs de votre village etc c'est valable partout et la formation euh, j'ai pas envie de dire que c'est la même qui est délivrée partout parce que c'est pas vrai ouais. mais il euh, y a il y a il y a un essentiel un tronc commun on va dire de formation qui est imposé ouais. euh, par le ministère de la jeunesse et des sports qu'on délivre tous pas tous de la même manière c'est plus la forme que le fond qui va changer sur ces items là euh, et après chaque organisme ou chaque euh, euh, centre de formation, va proposer des spécificités qui lui sont propres. Euh, L'UCPA, par exemple, va travailler beaucoup autour du sport parce que c'est leur, leur dynamique. Euh, nous, à Vitacolo, on va travailler plus sur l'accompagnement aux émotions, sur comment est-ce qu'on mène un projet avec les enfants, sur les choses en fait, qu'on fait déjà sur nos colos. Et il y a plein de temps qu'on va mettre en place comme ça sur les formations. Bafa. C'est un cursus en trois étapes. Euh, la première étape, c'est un stage théorique de huit jours minimum euh, que vous pouvez faire en internat ou en externat. À Vitacolo, nous, on les propose en internat pour que les stagiaires aient l'opportunité d'expérimenter la vie en collectivité aussi ouais. comme en colo. Euh, ouais. Donc, il y a ce premier stage-là où on est encadré par des formateurs qui, euh, qui proposent des, des temps de formation et qui vous évaluent. Et à la fin okay. de ce stage-là, les formateurs, ils émettent un avis qui est favorable ou non favorable à ce que euh, le stagiaire obtienne son BAFA. Cet avis, il n'est pas du tout rédhibitoire, euh, puisque, comme je disais, il y a trois étapes. Okay. Donc, à l'issue de la première étape, un premier avis. Ensuite, il y a un stage pratique qui, lui, doit durer 14 jours, euh, qui peut se faire ouais. en plusieurs parties, dans plusieurs structures différentes. Euh, et c'est un, un stage pratique où, du coup, on se fait recruter par un directeur pour intégrer une équipe d'animation en tant que stagiaire pratique, euh, okay. On a des missions euh, d'animation, comme les autres animateurs. La seule différence okay. qu'il y a avec les autres animateurs, c'est qu'on va avoir un suivi privilégié avec le directeur puisqu'on est en formation et du coup, il va nous accompagner dans les différentes activités qu'on va devoir mettre en place et les différentes missions qu'il va nous confier. Okay. Alors que les autres animateurs, on va les laisser plus en, en autonomie, ils auront un accompagnement qui est, mais qui est moins renforcé qu'un animateur stagiaire. C'est important, à Vitacolo, on aime à le répéter, un animateur stagiaire, il est animateur avant tout. Et c'est important qu'il soit rémunéré. À Vitacolo, on rémunère nos stagiaires. Ce n'est pas obligatoire. La loi, elle n'impose pas que les stagiaires BAFA soient rémunérés. Il y a des organismes qui ne rémunèrent pas leurs stagiaires. Euh, je ne je, je je, je donnerai pas de nom parce que je ne veux pas leur jeter l'opprobre au-dessus. C'est leur choix. Euh, mais c'est important que les stagiaires le sachent, qu'ils euh, sont là pour travailler et que bah, quand bien même ils sont en formation, ils travaillent quand même. Ils font partie oui. du taux d'encadrement et ils font partie de l'équipe euh, intégrante. Donc, c'est normal qu'ils reçoivent un salaire pour ça. Merci. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et à la fin de cette deuxième partie, le directeur qui les a accompagnés émet également un avis favorable ou non favorable. Okay. Et enfin, il y a une troisième partie qui est de nouveau théorique. Euh, pareil, à Vitacolo, on la propose également en internat. Elle dure six, six jours euh, minimum. À Vitacolo, on a choisi de la faire en sept jours pour avoir un jour bonus où on peut mettre un petit peu plus de contenu. Euh, et C'est le stage qu'on appelle d'approfondissement, où on va reprendre un petit mmh. peu les items de formation qu'on a vus en première partie, mais on va aller plus loin au regard de ce que chaque stagiaire aura vécu pendant son stage pratique. C'est-à-dire qu'on va se servir mmh. des acquis de l'expérience de chacun pour pouvoir approfondir certains items, euh, que ce soit des savoir-faire ou des savoir-être qu'il faut acquérir en tant qu'animateur. Et à la fin de ce stage-là, mmh. pareil, les formateurs émettent un avis, favorable ou non favorable, et une fois qu'on a passé ces trois étapes, euh, c'est un jury régional euh, départemental pardon qui reçoit l'intégralité des avis pour chaque stagiaire, euh, pour les trois stages. Et du coup, ils vont décider, en fonction des avis qui auront été émis, si oui ou non, ils délivrent le BAFA à, euh, à cette personne-là. Il faut savoir que oui, l'avis, il est argumenté. Hein. Ce n'est pas juste une coche favorable ou non favorable. Oui. Quand c'est favorable, on va dire qu'il y a entre 5 et 10 lignes d'explication de quels ont été les points forts et quelles sont les pistes d'amélioration du stagiaire. Et quand c'est okay. défavorable, on dit aussi non satisfaisant. Euh, là, c'est beaucoup plus lourd l'argumentation que le, les formateurs ou le directeur doivent proposer. Il y a bien 4 ou 5 pages d'explication de pourquoi est-ce que l'avis est non satisfaisant. Et il faut démontrer… Oui. Un avis peut être non satisfaisant que si le stagiaire, euh, il n'a pas réussi à atteindre les objectifs euh, fixés pendant le stage, malgré l'accompagnement qui a été mis en place. Okay. S'il n'y si a aucun accompagnement qui a été mis en place, que le stagiaire, il a été laissé à l'abandon, qu'à aucun moment, on lui a dit qu'il faisait fausse route et qu'à aucun moment, on lui a pris la main pour le ramener sur le droit chemin, eh ben, c'est inconcevable qu'il ait un avis euh, défavorable. Euh... – Oui, c'est pas, pas que de sa faute Exactement, c'est pas que le, de sa faute. Les directeurs, les formateurs, les responsables de formation, ils ont un rôle vraiment dans l'obtention du BAFA de chaque stagiaire. Euh, et moi, c'est ce que je dis aux stagiaires quand je les reçois, puisque je suis responsable de formation aussi ici à Vitacolo. Euh, quand on reçoit les stagiaires, on les voit au moins chacun trois fois individuellement pendant le stage, mm -hmm. euh, à l'occasion d'entretien individuels. Et pour ceux qui se dirigent vers un non satisfaisant, on les voit plus souvent encore au moins une fois par jour, on fait un point individuel avec eux. Et moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est que notre objectif, quand ils arrivent en stage, c'est qu'ils partent avec la vie favorable. En fait, on n'est pas là pour regarder ce qu'ils valent et à la fin du stage dire, bah, en fait, non, ça ne enfin, marche pas ce que tu as fait. En fait, on est là pour leur dire au quotidien, attention, là, tu n'es pas sur la bonne route, tu devrais le gérer plutôt comme ça et on les accompagne. Le, le but du jeu, c'est qu'ils repartent avec le bagage et ils aient acquis les, les, les, les essentiels. Donc voilà, ça mmh. c'est pour le, la, la forme de la formation. Et pour le fond, on apprend vraiment, on va dire qu'il y, y a deux versants au niveau du fond de la formation. Le premier, c'est mmh. les savoir-faire, euh, où on apprend à construire une animation. Comment est-ce qu'on crée l'histoire qu'on va vivre Quand je parlais tout à l'heure du capitaine qui a été kidnappé, etc. Bah, comment est-ce qu'on crée cette histoire pour que ça ait du sens Comment est-ce qu'on y colle une mécanique de jeu dessus mmh. euh, Parce que du coup, c'est très rare en colo qu'on se dise « bon, bah, on va faire un poule-renard vipère ». Le poule renard vipère, c'est un jeu assez facile en triangle où les poules attrapent les renards, les renards, euh, c'est pas du tout dans ce temps-là. Les renards attrapent les poules, les poules attrapent les vipères et les vipères attrapent les renards. Ouais. Et du coup, tout le monde se court après. Et le but du jeu, c'est qu'il y a une équipe qui gagne. C'est très rare qu'on réunisse les jeunes et qu'on leur dise, ça arrive même presque jamais. J'ai envie de dire, bon bah, on va faire un poule renard vipère. Vous, vous êtes les poules, vous, vous êtes le renard, vous, vous êtes les vipères. Non, ça se passe ouais. pas comme ça. Euh, on va mettre un décorum autour de tout ça. Il y aura une histoire où du coup, bah. Nous, on est l'équipe des chevaliers et on doit aller chercher un trésor qui se trouve dans l'équipe des Vikings. Et les Vikings, en même temps, eux, ils doivent aller chercher un truc chez les Gaulois. Et les Gaulois, ils viennent chercher notre trésor mmh. à nous. Donc du coup, c'est la guerre sur notre continent. Mais attention, il faut aussi qu'on récupère des morceaux de cartes pour pouvoir s'évader, etc. Donc voilà, on apprend à construire oui. tout ça, à coller une mécanique de jeu sur une histoire pour pouvoir vivre des aventures avec les enfants. Ça, c'est la okay. partie savoir-faire. On apprend aussi à mener des plus petites activités, euh, des petits jeux. Il y a ce qu'on appelle les starters. Les starters, c'est des jeux qu'on peut improviser comme ça. Sur, le, euh, on est à la gare, notre train il a du retard, on a 20 minutes devant nous. Mmh. Bon bah, j'ai pas de matériel, j'ai rien préparé. Qu'est-ce que je peux improviser comme jeu Et ben bah, okay. c'est les jeux classiques de, de, de cours de récréation auxquels on a tous joué quand on était petit. Euh, on va jouer euh, au loup, on va jouer à la tomate, on va jouer euh, au facteur n'est pas passé. Mais euh, ouais. ces jeux-là, il y a un, un savoir-faire pour savoir les animer, pour savoir donner envie aux enfants d'y jouer, pour euh, savoir faire comprendre aux enfants que bah, là, le jeu s'arrête, quand bien même il n'était pas terminé, il n'y a pas de gagnant, bah, le jeu s'arrête, mais c'est des techniques, on va dire, de communication qui s'apprennent pour savoir monter ces petits jeux-là. Et puis évidemment, il y a les activités manuelles aussi, tout ce qui est activités techniques et pratiques, où on va apprendre à faire euh, des percus corporels, on va apprendre à faire une fresque de peinture, on va apprendre à faire euh, des abeilles avec des pots de yaourt, euh, Enfin, voilà, il y, a, il y a plein de choses qu'on qu peut apprendre à faire. Donc, ça, c'est toute la partie savoir-faire. Et après, il y a toute une partie connaissance euh, théorique euh, autour de l'enfance et de la jeunesse euh, qui est un fondamental. C'est passionnant, en fait, de parler de ça avec les stagiaires parce qu'ils arrivent en général, ils ont pour la majorité 17 ans. Et, euh, et le meilleur exemple d'enfance qu'ils ont euh, et qu'ils ont vu, bah, c'est eux-mêmes. Et donc, ils arrivent ouais. avec euh, leur histoire et leur bagage. Et nous, on a des des préceptes finalement qui se calquent sur l'ensemble de la jeunesse et, euh, et c'est toujours rigolo de, de voir l'étincelle dans leurs yeux de se dire ah ouais, c'était comme ça pour moi, mais en fait c'était comme ça pour tous les autres, parce qu'en effet on fait des temps de formation autour des besoins et des caractéristiques de chaque tranche d'âge euh, on va... On... On, on va appuyer par exemple le fait que bah, les maternelles, ils sont assez égocentriques, c'est beaucoup moi, moi, moi, et ils ont besoin d'une personne référente à laquelle s'attacher. Et ils disent, ah ouais, c'est vrai, moi, quand j'étais petit, j'étais tout le temps collé à ma mère. bah voilà, bah, les petits Prise ils ont, de besoin de... Exactement, ils ont besoin de cette attache-là. Quand on est ado, on s'émancipe. Pourquoi est-ce qu'on s'émancipe Pourquoi est-ce que subitement, on a envie d'avoir un grand lit à l'adolescence euh, Pourquoi est-ce qu'on met un miroir dans sa chambre quand on commence à avoir 12, 13 ans euh, pourquoi est-ce que subitement il y a un canapé ou un pouf qui peut apparaître dans la chambre d'un enfant bah parce qu'il y a des copains qui arrivent on se sociabilise, euh, on commence à avoir une bande de copains entre 10 et 14 ans puis à l'adolescence euh, la bande elle s'efface un peu au profit euh, du meilleur ami ou de la meilleure amie avec qui on retrouve une relation privilégiée et en fait c'est très rigolo d'avoir ces, ces temps de formation là avec les stagiaires qui sortent finalement de toutes ces périodes là et qui découvrent que que ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose que l'intégralité de la jeunesse vit au même rythme qu'eux. Donc voilà, il y, a, il y a ça, il y a des temps de formation autour de la réglementation, euh, parce qu'on ne fait ouais. pas ce qu'on veut, il y a un cadre euh, assez resserré sur lequel, dans lequel on peut évoluer quand on fait de l'animation, donc on a un, un, un temps de travail autour de ça, un temps de travail, du coup, comme je disais à Vitacolo, sur les émotions et comment est-ce qu'on accompagne les émotions des enfants euh, pendant okay. le séjour ou en tout cas pendant la période sur laquelle on les accueille. Et, euh, et donc voilà. Donc, ça représente, on va dire, à peu près, il y a un tiers de temps théorique où on fait des apports vraiment comme ça de culture autour de la jeunesse et de connaissance autour des enfants. Et puis, il y a deux tiers vraiment où on travaille autour de la pratique parce qu'on est convaincu, et ça, je pense qu'on le partage avec l'ensemble des organismes de formation, que c'est en faisant qu'on apprend. Et donc, du coup, même sur les ouais. stages théoriques, on met en place des activités où du coup, bah, quand on a 20 stagiaires, par exemple, on se dit, il bah, y en a quatre qui jouent le rôle des animateurs. Et puis, les 16 autres, ouais. et les formateurs, on joue le rôle des enfants. Et donc, à vous de nous proposer une animation. Et on fait des jeux et on les vit. Et le fait de vivre des jeux euh, n'est qu'un prétexte pour les analyser. Il y a toujours un temps d'analyse euh, à chaque fois qu'on vit une activité. Euh, et ce temps d'analyse, il nous permet de voir bah, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce que les autres auraient mené ce temps euh, pour que ça fonctionne différemment, quelles auraient pu être les failles, qu'est-ce qui aurait pu avoir comme problème s'il y avait eu des enfants moi, je dis toujours aux stagiaires, vous avez une chance folle de vivre ces animations-là en stage théorique. C'est que c'est un peu un crash test pour vous, c'est un laboratoire d'expérience. Mmh. Euh, S'il y a un moment où vous pouvez vous planter, vous voterez lamentablement, mmh. c'est maintenant. Il n'y a pas ouais, d'enfant, euh, il n'y a aucun enjeu finalement. On est juste là pour apprendre et finalement, plus vous vous trompez, euh, moins bien vous réussissez les choses à ces moments-là, ben mieux c'est parce que ça nous donne de la matière à analyser et de la matière à progresser. Et c'est vraiment ça qu'on évalue sur les stages BAFA, c'est la progression de chacun. Si okay. On n'attend on attend pas, évidemment, que quelqu'un arrive en stage et fasse déjà tout, tout bien, tout parfait. Sinon, ça oui. n'a aucun <rire> sens, il n'aurait rien à ça faire. Ça n'a pas, pas. d'intérêt. Exactement. Et euh, finalement, est-ce que c'est une formation qui est dure à obtenir ou est-ce que globalement, je ne sais pas, est-ce que, voilà, est que ça se réussit facilement euh, comment, comment ça se il passe un, Il y a un très fort taux de réussite au BAFA dans la mesure où, comme je te disais tout à l'heure, euh, la, la responsabilité de la réussite, elle est partagée entre le stagiaire et ses formateurs qui doivent tout donner jusqu'au dernier jour du stage pour l'accompagner, pour pouvoir réussir à avoir son BAFA. Euh, okay. Donc, en général, l'essai le, le, est transformé. Il y a beaucoup de stagiaires qui obtiennent leur BAFA. C'est pas pour autant qu'il faut se dire que c'est un diplôme qu'on achète. Euh, très souvent, on entend ça. "Ouais, mais Le BAFA, c'est un truc qui s'achète. Euh, tu payes ton stage, tu y vas. Et puis, une fois que tu as fait le stage, c'est bon, tu as ton BAFA. quoi c'est pas vrai. Il faut quand même s'investir. Il faut donner de soi. Il faut être assidu et concentré. Il y a des réels critères euh, de validation des stages et il faut répondre à ces critères-là. Et, euh, et je connais aucun formateur euh, qui se dise le fait qu'il qu soit venu, euh, c'est suffisant. quoi. C'est pas vrai. Et il faut faire attention aussi. Nous, on le fait tourner à chaque fois qu'on nous le fait remarquer. Euh, sur Snapchat, il y a beaucoup de fausses offres de BAFA à gagner euh, sans faire la formation. Euh, il faut savoir que ça se repère très vite, hein, un faux BAFA. Euh, il ne faut mmh. pas acheter son BAFA, ça n'a aucun sens. La formation, alors oui, elle coûte un petit peu euh, au départ, mais euh, peut-être que tu voulais enchaîner là-dessus aussi, sur les différents moyens de financement. Je ne sais pas si c'est une question qu'on t'avait posée Ouais, déjà. bah si, si tu as des éléments là-dessus, c'est des questions <coughs> qui viennent très souvent. Effectivement, s'il y a des aides pour le financer, etc., parce que euh, c'est vrai que ça peut être un frein euh, avant de se lancer. Donc, si tu as des éléments là-dessus, euh, ouais, Et Oui, ça, ça, ça se comprend. Le, le BAFA, il faut savoir du coup, Donc comme je vous ai dit, il y a les trois stages. Euh, les deux stages théoriques, eux, ils sont payants. Puisque du coup, on va payer les formateurs, on va payer le, la structure qui nous accueille. On paye il y a, Selon les organisateurs, il y a le repas qui est inclus, il y a l'hébergement qui est inclus. Comme je disais, à Vitacolo, c'est en pension complète, donc on accueille les stagiaires. Ils sont là, ils sont hébergés, ils sont nourris, ils sont formés, on s'occupe d'eux et on les bichonne pendant une semaine. Euh, il y a certains organismes où c'est en externa et d'autres où c'est en demi-pension. Donc voilà, il y, a, il y a toutes les formules qui sont possibles. Euh, mmh. Évidemment, en externa, ce sera toujours moins cher en oui. pension complète euh, à Vitacolo nous on a fait attention d'avoir des tarifs raisonnables et accessibles euh, on, on est à 460 euros les 8 jours pour le stage de formation initiale le stage base okay. et à 390 euros les 7 jours pour le stage d'approfondissement okay. donc ça veut dire qu'un stagiaire qui ferait son cursus chez nous euh, il devrait débourser et bah, 460 et 390 ça fait euh, 860, 850 ah, euros ouais. voilà mais du coup, si ce même stagiaire, il vient faire son stage pratique chez nous, c'est 14 jours, et ben bah, du coup, il, il, va être, il, va, oui. il va être rémunéré. Du coup, pendant son stage pratique, il faut savoir qu'à euh, à Vita Colo, on paye les stagiaires BAFA 25 euros la journée, euh, que la Colo elle dure 13 jours, on ne bougeait pas. j'ai de la chance d'avoir ça à proximité. 13 fois 25, Je n'ai pas du tout appuyé sur le bon bouton. 13 fois 25, comment c'est égal 325 euros. Donc, du coup, déjà, des, des 850 euros qu'on avait tout à l'heure, euh, j'ai dit combien 325, il aura touché. Hop. Donc, déjà, ça a coûté plus que 125 euros. Il faut savoir que euh, la caisse d'allocation familiale, quel que soit euh, le département dans lequel vous êtes affilié, à partir du moment où vous avez réalisé les trois stages, même si vous n'avez pas validé, vous envoyez un petit certificat qu'on vous aura donné en formation à la CAF, et la CAF, elle vous verse 90 euros. Okay. Tous les, stagiaires Bafa, tous les stagiaires BAFA ont cette subvention de 90 euros de la CAF. Donc 525, hop, on enlève encore 90 euros et on n'est plus qu'à 435 euros. À ça, vous pouvez solliciter le conseil général euh, ou les conseils départementaux qui euh, mmh. fournissent très souvent des aides à la formation BAFA. Euh, la mairie qui peut aussi vous subventionner votre mmh. formation BAFA. Euh, il y a des associations euh, comme euh, par exemple, je vais citer Sport dans la ville avec qui nous on travaille à Vitacolo, euh, qui monte des programmes où euh, chaque année il y a 15 jeunes euh, issus du coup des quartiers qui sont euh, gérés par Sport dans la ville qui bénéficient d'un programme de subvention au Bafa où eux ils ne payent, okay. ils ne doivent débourser que 100 euros euh, pour l'intégralité de leur formation et c'est Sport dans la ville okay. qui finance le reste de leur cursus. Euh, okay. donc, donc du coup les, les, les, les moyens de, de financement, il y en a plein. Il y a certains organismes qui proposent de financer le BAFA en échange de euh, plusieurs temps d'animation à suivre mmh. euh, derrière. Euh, nous, on, on le fait pas à Vitacolo. On a fait un choix différent du coup d'accompagnement accompagne, des, des stagiaires, mais c'est le cas par exemple de l'organisme Tangène, euh, qui est basé aussi à Lyon, euh, qui, okay. lui, alors à une époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais qui à une époque proposait ce, cette, ce, ce système de financement. À Vitacolo, on a des enveloppes nous d'aide au départ euh, qu'on met en place sur nos colos pour les pour les enfants. Euh, c'est un pourcentage en fait du, du prix du séjour que nous, l'association, on prend directement en charge, soit parce que c'est une famille nombreuse, soit parce que c'est des familles qui ont un faible quotient familiaux. Euh, okay. Ces deux caractéristiques là, on les applique aussi sur nos formations BAFA. Donc, un jeune qui serait issu d'une famille nombreuse, à partir du moment où il a le livret de famille et que ça atteste qu'ils sont plus de trois enfants, etc., on peut lui appliquer une réduction du prix sur son BAFA parce qu'il vient d'une famille nombreuse ou s'il est d'une famille à faible quotient familial, on lui fera aussi une prise en charge d'une partie de, son, de sa formation. Okay. Donc, voilà, il y a plein, plein, plein de, de filons pour se faire financer son BAFA. Évidemment, on n'arrivera jamais à un BAFA à zéro euro qu'on a... Euh, qu'on ouais. a réussi à faire financer de partout, à de rares exceptions euh, il y a certaines mairies ou certaines collectivités qui prennent complètement en charge la formation parce qu'ils ont des, des enveloppes budgétaires qui le permettent mais c'est très rare. Ouais. Euh, en revanche ce qu'il faut se dire c'est que bah, voilà, là de, de notre petit calcul on était arrivé à 425 euros et ben bah, il suffit de refaire deux colos derrière et puis bah, on l'a remboursé notre bafa. Finalement ça va ouais. assez vite, voilà. OK. Donc, faut pas hésiter euh, quand même à se renseigner, à poser la question à sa mairie, à à, même à son département, etc. Et même euh, aux organismes, du coup, qui proposent les formations, voir aussi euh, un, un peu au cas par cas euh, ce qu'ils proposent. Donc, il euh, y a les toujours un peu moyen de des... faire. Les comités d'entreprise de certaines sociétés aussi proposent aussi de financer le BAFA pour des enfants de salariés ou des choses comme ça. D'accord. Donc, voir avec ses parents s'il se y a des trucs Exactement. comme ça euh, dans leur CE. Ok, c'est intéressant. Et oui, bah ouais. du coup pour finir, est-ce que on faudrait qu'on parle un tout petit peu de comment on fait donc du coup pour postuler si on est intéressé pour travailler dans le secteur de l'animation. Est-ce euh, que tu peux nous dire quelques conseils, on va dire, pour postuler et où est-ce qu'on peut trouver des offres finalement Bien dans pas de souci. Euh, pour postuler, ce qui est important, c'est d'avoir un CV euh, dédié à l'animation avec votre expérience d'animation ou alors si c'est votre première expérience, les expériences que vous avez déjà pu avoir euh, en termes de travail. Euh, si, si vous cherchez un poste de, de directeur pédagogique de colo euh, on, et que vous avez 45 ans, a priori, on s'en fiche que quand vous aviez 14 ans, vous avez été serveur dans un restaurant. Oui. Quoi. On a besoin d'avoir votre cursus dans l'animation. Mais pour les jeunes qui ont 17 ans et qui eux se lancent dans l'animation, bah, mettez-nous les petits boulots, les, les petits trucs que vous avez fait un petit peu à droite, à gauche. Euh, ce qui est important dans l'éducation populaire, euh, c'est qu'on est vraiment dans, quelque chose, dans le partage. Si vous avez des expériences mmh. associatives ou vous êtes impliqué pour des associations, que ce soit euh, des grandes associations nationales euh, caritatives comme les Restos du Cœur, Médecins sans frontières, etc., mmh. ou alors juste vous avez été euh, membre du bureau du BDE euh, euh, quand vous étiez à la fac et vous avez organisé les soirées étudiantes, et bien bah, ça, c'est des points forts à mettre en avant sur votre CV. Ça veut dire que vous vous impliquez okay. pour la communauté et vous faites déjà, en fait, finalement partie un peu de, de, de, de léduc Pop parce que vous donnez de vous, euh, vous êtes bénévole juste pour le plaisir de, de tout un chacun. Et donc ça, ça va okay. être une force dans votre CV d'animateur. Euh, évidemment, c'est important de préciser si vous avez votre BAFA ou pas. Euh, okay. Si vous avez votre BAFA, de préciser aussi, vous pouvez mettre où est-ce que vous l'avez passé. Parce qu'en général, okay. les directeurs et, euh, qui, vont, qui vont vous recruter, ils connaissent un petit peu les différents organismes et ils sauront quel type de BAFA vous avez obtenu en fonction de l'organisme où vous, vous êtes allé. Euh, okay. Moi, par exemple, quand je reçois un CV et que je vois que le, le, le candidat a passé son BAFA avec l'UCPA, je sais qu'il a plutôt une, une, une attirance un avec le sport, sport et ouais. un profil un peu dynamique, etc. Si je vois okay. qu'il a passé son BAFA avec nous, bon bah, là je sais pertinemment euh, quel apport il aura eu dans la formation. Euh, mais ouais. voilà, c'est important de préciser avec qui est-ce qu'on a passé son BAFA. Euh, et puis, bah, du coup, ce CV, on le met dans un mail dans lequel on, on raconte qu'on bah, qu est bien motivé pour faire ce job-là. Euh, faites attention de ne pas tomber dans les clichés. Des mails où on nous dit que qu'on adore les enfants, on en reçoit plein. Et ça ne veut pas dire grand-chose ouais. finalement. J'adore les enfants. Qu'est-ce que vous adorez des enfants Vous adorez ouais. les manger au petit-déjeuner, vous adorez faire des jeux avec eux, vous adorez discuter ouais. avec eux. Euh, parce que moi aussi, je suis passionné par les enfants. Je peux passer des heures et des heures avec des enfants, mais je ne fais pas la même chose avec chaque, avec tous les enfants. Avec les petits, okay. je vais adorer euh, faire les temps calmes parce que ils sont… Euh, ils sont en demande d'individualité, ils sont en recherche de, cha de chaleur humaine, etc., et de, et de réconfort, donc c'est hyper chouette avec les petits. Avec les grands, moi, ce qui me passionne, c'est des grandes discussions philosophiques sur la vie et d'avoir des grands débats d'idées, euh, même de parler de politique, de laïcité avec eux, c'est génial de pouvoir avoir leur, leurs opinions aux ados. Euh, ouais. Donc voilà, allez-y et précisez-nous, finalement, qu'est-ce qui vous attire dans chaque tranche d'âge. Évitez le plus possible les mails groupés. Euh, ou alors si vous ouais. faites cam camoufler le bien et mettez bien les gens en copie cachée le nombre de fois où on reçoit nous des, des CV euh, où le, le, le mail est très euh, euh, c'est très vague je suis intéressé pour travailler avec votre structure euh, je suis motivé etc et on se rend compte ouais. que dans les destinataires il bah, y a nous pour des colos, il y a McDo, il y a Carrefour il y a le petit dépitier du coin, il y a une usine ouais. bon ben bah, on, ouais. on se dit qu'il n'est pas vraiment motivé pour nous et que bah personnaliser ouais. à fond votre, votre mail de motivation. Euh, moi, je le dis souvent, je parle maintenant de mail de motivation euh, puisque je ne je, je vois plus l'utilité de faire une lettre de motivation. Alors, je ne sais pas ouais. ce que vous, à, à Infojeune, vous leur, vous leur dites euh, aux jeunes que vous accompagnez, mais euh, je trouve toujours d'un autre temps quand je reçois un mail et que dans le mail, on me dit juste bah 6 juin, ma lettre de motivation et mon CV. Euh, je trouve que ça nous rappelle l'époque où on recevait finalement une lettre de motivation avec en pièce jointe ouais. le, le CV du coup par la poste et là maintenant qu'on a le mail, et bien autant mettre notre motivation directement dans le mail puisque c'est la première chose que le recruteur va, va lire. Euh, ça enlève euh, une étape d'avoir à cliquer, euh, ouvrir, etc. On a tout de suite les informations dans le mail. Hein. Exactement. Et puis, il euh, y a un truc important, c'est qu'on peut mettre un grain de folie. Euh, vous postulez pas pour être inspecteur des impôts, donc euh, allez-y, okay. soyez… Euh, il faut il faut que votre votre mail, il donne envie de vous rencontrer et euh, il, il doit montrer que vous êtes punchy, que vous avez envie, que vous aimez vous amuser, que vous avez toujours cette petite étincelle d'enfance euh, dans les yeux et, euh, et oui. que ça va être fun de passer cette colo avec vous, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le recruteur, la personne qui va vous recruter, bah, elle va vivre avec vous pendant ah ouais. euh, au moins une dizaine de jours. Quoi. Donc, il faut avoir envie de, ouais. bah, de voir votre tronche tous les matins au petit déjeuner, tous les midis au repas, euh, potentiellement de dormir dans la même chambre que vous. Ouais. Euh, donc, voilà, il faut donner envie de tout ça euh, quand, on, quand on postule. Ok. Voilà. Et tu m'as demandé, du coup, où est-ce qu'on pouvait trouver des annonces oui. Est-ce qu'il faut il des... faire des candidatures spontanées ou est-ce qu'il y a des sites, euh, c'est plutôt en ligne, euh, qu'il faut envoyer des choses ou... Alors, les candidatures spontanées, c'est possible. Euh, chaque organisme oui. a toujours une adresse mail, euh, on va dire, standard. Nous, c'est euh, info.vitacolo. On reçoit plein de candidatures spontanées euh, toute l'année. Mais j'ai envie de okay. dire que c'est un peu des coups d'épée dans l'eau parce qu'on tombe jamais directement sur, le, sur la personne qui va nous recruter. Et puis, euh, et puis on ne sait pas vraiment si les gens sont en recherche. En revanche, il y a okay. des sites qui sont spécialisés euh, dans les annonces euh, autour de l'animation. Nous, on euh, Vitanim. Donc, c'est www.vitanim.fr. Euh, et ouais. du coup, dessus, il y a plein d'offres d'emploi, euh, notamment euh, des séjours de Vitacolo, mais aussi d'autres séjours, parce qu'il y a d'autres organismes qui se sont appropriés euh, cette plateforme. Il y a le site qui s'appelle Anime qui fonctionne de la même manière mmh. aussi, mais qui est beaucoup plus euh, populaire avec beaucoup plus de, de gens dessus. J'ai bientôt plus de batterie, c'est un scandale, il faudrait que je me branche. Pas de souci, de toute façon, il <rire> et, euh, bah, bientôt parler. Et, et, euh, et donc voilà, Planète Anime. Euh, il y a un autre site qui s'appelle AnimeNet, mais il est un petit peu déserté. Donc du coup, c'est plus, euh, okay. plus compliqué de trouver des choses dessus. Et puis, il ne faut pas hésiter d'aller aussi dans vos missions locales. Euh, les missions locales, c'est les, les agences de pôle emploi qui sont spécialisées pour les jeunes. Et euh, très souvent, ils ont des, des offres d'emploi de, de, de, euh, pour le secteur de l'animation. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans non, okay. non, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Il y a, il y a un peu plus de 10 ans. Il ne <rire> faut, faut pas déconner quand même. Je vais pas commencer l'animation à 10 ans. <rire> Donc, ça fait un peu ça, tôt, on l'a déjà dit. En plus, on l'a dit exact, tout à l'heure. Pas trop exactement. tôt. Exactement. <rire> Donc, c'est comme ça que j'ai commencé il y a 10 ans. Je suis allé à la mission locale parce que je cherchais un job d'été. Elle m'a demandé si j'avais mon BAFA. Et je lui ai dit, ben bah non, elle m'a dit, ben bah, passez votre BAFA et là j'ai plein d'offres d'emploi pour vous. Euh, donc j'ai passé okay. mon BAFA et je me suis retrouvé dans un accueil de loisirs pendant deux mois à travailler avec des enfants et, et j'ai découvert une nouvelle passion. Euh, donc voilà, n'hésitez pas et parlez-en autour de vous, vous pouvez aller euh, aussi directement euh, dans, les, dans, les, dans les écoles, euh, dans, les, dans les accueils de loisirs pour rencontrer les gens et leur demander s'ils ont, euh, ont de la disponibilité euh, pour, euh, pour travailler. Ouais. ok. Bon, bon voilà. bah écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Bah, y a ça fait de plein J'espère que ça a été pertinent. Ouais, non, non, franchement, c'est top. Et puis, en plus, c'est vraiment un secteur qui recrute l'été. Donc, euh, c'est important ah, oui, que les là, jeunes aient toutes ces infos parce que euh, s'ils veulent bosser dans l'animation, normalement, il n'y a pas de raison qu'ils qu puissent pas. Euh, donc bien. voilà, comme, euh, comme tu disais, il faut se lancer, il ne euh, faut pas hésiter à montrer qui on est aussi et à cette petite touche de, de folie, comme tu disais. Exactement. Donc euh, bah, merci beaucoup. Pour pour, euh, info, pour tous ceux que ça pourrait saison. intéresser, du coup, on a parlé ouais. du BAFA. Euh, les... Donc là, il y a beaucoup de stages BAFA qui ont été annulés, du coup, à cause de la crise sanitaire. Ouais. Euh, à Vitacolo, on met en place deux sessions de formation euh, sur fin juin, début juillet. Donc c'est du 19, si je les mets tout de bout à bout, je crois que c'est à partir du 19 juin jusqu'au 6 juillet. Et les vacances scolaires commençant le 11 juillet, ça permet de passer le début de son BAFA euh, fin juin, début juillet et de commencer à travailler tout de suite derrière sur l'été. Euh, donc n'hésitez okay. pas à regarder sur notre site internet www.vitacolo.fr et vous avez toutes les infos sur le BAFA. Bah, génial N'hésitez voilà. pas à aller voir, c'est top. Et puis, euh, et puis nous, on essaye de mettre en ligne des, des annonces, que ce soit dans l'animation ou dans d'autres secteurs, un peu tous les jours sur les réseaux sociaux et sur le site Infojeune Lyon. Donc, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour euh, euh, là-bas, voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Euh, et puis, bah, on se retrouve euh, du coup la semaine prochaine sur un live sur les jobs d'été à l'international voilà on, on change un peu bah ouais, euh, si donc n'hésitez pas voilà si ça vous intéresse ça parlera aussi un peu de bah, du contexte actuel hein, forcément est-ce qu'il y a encore des jobs à l'international en ce moment comment on fait ça donc c'est bah, jeudi à 17h30 et euh, et ben bah, merci beaucoup Jordan pour tous tes conseils merci et puis les... alors, merci retrouver pour toutes tes infos sur le site Vitacolo. et puis info, Lyon et puis, euh, voilà et bah, super, bon ben bah, bonne soirée à tous merci vous. beaucoup salut